Voilà, bonjour, euh, bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Noblecourt euh, et je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé euh, en stage euh, dans le cadre du Master de Sigma, c'est un Master en géomatique. Euh, mon travail s'intitule « Caractérisation des dynamiques paysagères en zone de montagne euh, ». Pour ce travail, euh, j'ai été accompagnée par euh, David Ferren, euh, par Antoine Brin et Laurent Bergès. Donc, après l'introduction qui précisera le contexte et les objectifs, je présenterai dans une deuxième partie les données et les méthodes utilisées dans cette étude. Une troisième partie permettra de décrire et d'interpréter les résultats. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Donc, en introduction. Le, euh, le projet, euh, mon, mon, mon étude s'inscrit dans le cadre du projet Psycube, qui est un projet qui euh, étudie les impacts du changement climatique et des changements d'usage des sols sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de montagne. Donc euh, on sait que les, le changement euh, climatique et euh, les changements euh, d'utilisation des terres ont chacun des impacts sur la biodiversité. Ici on va s'intéresser euh, à, à l'impact combiné de, de ces deux changements globaux et surtout à l'interaction qu'il existe entre ces changements et la biodiversité. Euh, donc euh, cette étude euh, se déroule en trois phases. La première phase, va euh, être l'étude de l'évolution du paysage montagnard entre 1950 et aujourd'hui, à partir de photographies aériennes historiques. Euh, donc ça, ce sera donc, euh, le travail que j'ai réalisé pendant ce stage. Euh, le, la deuxième phase de, du projet sera d'étudier l'évolution du paysage montagnard entre 1830 et 1950, à partir cette fois de cartes anciennes. Et enfin, la troisième phase du projet sera de croiser les données euh, obtenues euh, dans ces études avec des données euh, de biodiversité euh, pour comprendre les interactions qui peuvent exister entre euh, changement climatique, euh, changement d'utilisation des terres et euh, biodiversité en montagne. Donc, euh, ce projet utilise les données de l'Observatoire hop Orchamp. Donc, euh, ce dispositif permet d'étudier l'évolution des paysages de montagne depuis 2016 grâce à l'installation de placettes de suivi euh, qui sont installées dans les Alpes et maintenant aussi dans les Pyrénées. Donc euh, ces placettes, elles sont installées sur, euh, sur des bassins versants, elles sont installées le long d'un gradient d'altitude d'environ euh, 1000 mètres de dénivelé, dé et elles sont espacées entre elles d'environ environ 200 mètres de dénivelé, ce qui correspond à un degré euh, d'écart entre chaque placette. Euh, sur cette placette, on va faire des relevés euh, floristiques, botaniques, euh, d'ADN environnementales, euh, etc. De donner, euh, de Donc, données euh, de plusieurs questions se sont posées pour réaliser euh, cette étude. Euh, tout d'abord, quelles informations choisissons de représenter et avec euh, quelle précision Ensuite, euh, quels outils et quelles données peuvent être utilisés pour cartographier les compositions des paysages anciens et contemporains Comment garantir une homogénéité dans l'extraction de l'occupation du sol à partir de photographies aériennes anciennes Et existent-ils des changements d'usage du sol significatifs autour de ces placettes de suivi en champ et quels sont les facteurs qui pourraient en être à l'origine? Donc, il est important avant de définir quelques termes. Euh, pour commencer, la vectorisation, je vais en parler plus du long de cette étude. Donc, vectoriser, c'est convertir euh, une image matricielle, euh, par exemple, des photographies euh, qu'on va avoir, des photos aériennes anciennes, donc qui sont composées de pixels, en une image euh, de format vectoriel donc composé de formes géométriques euh, qui sont spécialisées en utilisant un logiciel SIG. Euh, il est important aussi de faire la différence entre occupation du sol et usage des sols. Alors euh, l'occupation du, du sol euh, va t'intéresser vraiment à décrire euh, la couverture physique c'est une, une information visuelle et descriptive alors que euh, l'usage des sols s'intéresse plutôt à la fonction que l'on attribue à cette couverture. Donc euh, par exemple si l'occupation des sols euh, on observe de l'herbe donc une euh, surface herbacée euh, ça, on pourrait être plus précis si euh, on cherche l'usage qu'on fait de cette surface herbacée, ça peut être prairie pâture, pelouse, voilà donc, euh, les principaux objectifs de ce stage sont les suivants. Tout d'abord, élaborer une méthodologie de vectorisation qui sera adaptée au contexte de recherche et qui pourra aussi être réutilisable sur de nouveaux sites. Ensuite, extraire manuellement l'occupation du sol euh, autour d'une trentaine de gradients d'altitude à partir d'anciennes photographies aériennes de l'UGM. Et enfin, comparer les compositions des paysages anciens et contemporains pour caractériser l'évolution des différents usages et identifier quelques facteurs explicatifs. Donc les données et méthodes. 27 sites alpins ont été étudiés. Euh, ils sont situés dans trois départements de région auvergne rhône alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour étudier euh, pour la dynamique paysagère autour des différents gradients, on a choisi euh, de délimiter une zone d'un kilomètre tout autour euh, de, du gradient. Donc on a pour ça euh, tracé, euh, enfin, créé une zone de tampon, euh, donc un buffer de 8 mètres autour des 37. Donc 1000 mètres, euh, on a choisi 1000 mètres, ça nous paraissait quand même la surface minimum pour appréhender le, le paysage, mais ce n'était pas trop grand non plus pour pouvoir euh, vectoriser l'ensemble de, des transects. Les données utilisées, alors euh, pour cette étude, euh, j'ai euh, utilisé les, les photographies aériennes historiques de l'IGN euh, pour l'occupation ancienne. Euh, pour euh, l'occupation actuelle, euh, euh, le, la carte OZO, donc euh, la cartographie qui a été réalisée par le euh, comité, comité d'expertise euh, scientifique qui, euh, qui réunit notamment plusieurs équipes comme l'INAFOR et aussi le SESBIO, euh, et donc euh, qui crée des, des cartographies à partir d'images satellites. Euh, donc ce sont des, des, des cartes qui sont actualisées tous les ans, euh, qui sont précises, qui, qui ont 23 classes euh, d'occupation du sol. Euh, la résolution est de 20 mètres pour le mode vecteur que, que j'ai utilisé. Et euh, l'unité minimale est de 0,1 hectare. J'ai également utilisé des photographies de la de la BD-Ortho euh, actuelle des années euh, 2018 à 2021 euh, pour les cas où euh, euh, la carte Ozone n'existait pas, c'est-à-dire les pays limitrophes, euh, parce qu'il y a une toute petite partie des transets qui étaient situés euh, en Italie euh, ou en Suisse. Euh, et enfin, j'ai utilisé euh, le modèle numérique de terrain, euh, la bd euh, 25 mètres de euh, pour extraire euh, les données euh, topographiques d'altitude, de pente et d'exposition. Euh, toutes les données, euh, les analyses ont, ont été traitées euh, avec ARGIS euh, et avec R. Donc, euh, il a fallu d'abord euh, choisir les principaux éléments qu'on euh, qu allait euh, cartographier. Euh, donc, euh, euh, il a fallu respecter plusieurs contraintes. Déjà, euh, ces éléments, ils devaient euh, euh, contenir des classes qui soient compatibles avec la euh, avec nomenclature aux euh, ensuite, il a fallu qu'on choisisse des classes d'occupation du sol euh, qui permettaient de distinguer les, les, les différentes compositions paysagères qui avaient un impact sur la biodiversité parce que c'est quand même le, le but de l'étude. Euh, enfin, il fallait tenir compte des difficultés liées à la photo-interprétation euh, à partir de, de clichés en noir et blanc. Euh, parce que c'est vrai que si par exemple certains usages sont faciles à, à reconnaître, euh, par exemple les cultures qui, euh, qui ont une forme homogène et puis euh, une forme géométrique, euh, c'est très très difficile de différencier euh, les, les pelouses, des prairies, euh, des, des pâturages. Donc euh, c'est pour ça que la, la nomenclature que nous avons élaborée mélange à la fois des classes d'occupation du sol et des classes euh, d'usage du sol. Donc, euh, la méthode de, de vectorisation euh, euh, qui a été utilisée euh, a, été, euh, a été détaillée pour, pour pouvoir euh, garantir une homogénéité tout au long de la vectorisation euh, du stage, mais aussi pour être réutilisée plus euh, tard. Donc, euh, elle, elle consiste... À à vectoriser chaque site en, en, en découpant d'abord le site en carreaux, en carreaux de 500 mètres sur 500 m. Alors pourquoi cette taille Parce que c'est la taille qui permettait un affichage à l'écran, l'affichage maximum qu'on pouvait avoir pour avoir une bonne visibilité, euh, et puis aussi pour, tout, pour toujours garder la même taille d'image à l'écran. Euh, ensuite, une, pour chacun des carreaux, on crée euh, donc une couche euh, vecteur qu'on segmentait ensuite en découpant les contours des différents espaces. Alors à la fin, bah, pour chaque site, on a assemblé toutes les couches euh, ensemble. Euh, donc, euh, les règles qui homogénisent les échelles et les précisions ont été définies aussi. Par exemple, la surface minimum à cartographier qu'on a choisie, c'est 0,25 hectare correspond environ à un carré de 35 mètres sur 35 mètres. Donc, si c'est plus petit, on ne le pas. Euh, L'échelle d'observation à l'écran, donc euh, 1 demi euh, On a défini aussi des règles de la de digitalisation, pardon. Plus précisément, quels sont les éléments qu'on cartographie ou pas euh, Comment on trace les contours euh, Pardon, j'avais oublié de monter. la carte. Donc comment on trace euh, les contours, euh, par exemple, il faut prendre en compte les, les ombres portées, euh, donc, euh, comme on peut le voir sur la figure 9, enfin euh, des règles de photo intercambiques des règles de photo-interprétation ont, euh, ont été définies donc pour chaque classe euh, d'occupation du sol. Euh, il y a une description visuelle qui a été faite, accompagnée d'illustrations, comme on peut le voir euh, sur cette période. Donc, euh, cette, toute cette phase de vectorisation qui a duré trois mois a permis de réaliser euh, une carte d'occupation du sol pour chacun des 27 sites étudiés pour les années 1948 à 1952, parce que ça dépendait des, des, des clichés euh, qu'on avait au euh, euh, J'ai rencontré quelques difficultés euh, pour cette vectorisation, par exemple euh, Comment estimer le taux de recouvrement pour différencier, par exemple, les forêts ouvertes des forêts fermées? Euh, donc là, j'ai utilisé, euh, il existe des aides visuelles euh, qui, qui existent, peut-être que j'ai utilisé plusieurs. Euh, un autre problème, ça a été aussi les, les zones d'ombre qui apparaissaient sur certains clichés. Euh, alors euh, là, euh, on s'est renseigné, donc il existe d'autres clichés à des années, euh, euh, pas, pas, pas trop loin, euh, des années euh, étudiées. Seulement, il faut aller sur le, le portail IGN, le portail Remonter le temps. Et euh, donc, c'est possible d'aller vérifier, mais ça aurait pris un peu trop de temps. Donc, pour cette étude, on a décidé tout simplement de, de supprimer les zones d'ombre et de euh, bah, les supprimer aussi euh, sur les cartes de 2020 pas qu'il y ait de différence entre les deux. Euh, une autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'il n'y avait pas de, de données aux eaux pour les zones qui étaient euh, dans les pays euh, limitrophes, donc en Suisse et, euh, et en Italie. Donc bah, pour ces, euh, ces morceaux-là, euh, il a fallu euh, que je victorise manuellement euh, l'occupation du sol à partir euh, des photographies aériennes récentes. Mais là, cette fois-ci, c'était était facile. Elles quand facile, elles avaient un meilleur niveau de précision qui elles sont en couleur. Voilà, donc euh, j'ai aussi rencontré euh, des difficultés avec euh, la cartographie aux eaux, finalement j'ai rendu compte qu'il y avait quand même quelques, quelques erreurs, euh, notamment euh, pour euh, de, des confusions entre la, la lande et la forêt, euh, entre la roche et les zones urbaines, ou entre la roche et, et l'eau. Voilà. Donc euh, afin, euh, afin d'avoir des, des données euh, qui ne soient pas trop délirantes, c'est vrai que j'ai quand même, chaque site un, un par un, j'ai fait une correction rapide, pour enlever vraiment ce qui me paraissait un peu aberrant, euh, s'il y avait de l'urbain euh, au milieu euh, de, la, de la roche à 3000 mètres d'altitude, voilà, j'allais voir ce que c'était. <rire> Mais euh, je n'ai pas non plus perdu trop de temps pour faire ça. Donc, euh, la méthode d'analyse... Euh, euh, spatiale. Euh, donc euh, pour détecter les changements qui ont lieu entre 1950 et 2020, euh, on a comparé les cartes qui ont été produites euh, par vectorisation avec les cartes OZO. Donc d'abord il a fallu euh, simplifier un petit peu ces cartes parce que c'est vrai que moi j'avais fait attention, par exemple, pour les besoins de l'étude, à distinguer forêt ouverte, forêt fermée, forêt plantée. C'était intéressant par rapport aux données de biodiversité, sauf que ce n'est pas, pas le cas pour la carte OZO. Donc, il a fallu simplifier, uh, uh, reclasser un petit peu uh, les, uh, les différentes cartes afin qu'elles qu puissent uh, être comparables. Ensuite, le géotraitements traitement permis de, de superposer uh, les deux cartes et, dans un premier temps, d'obtenir une matrice des transitions. Alors, la matrice des transitions, euh, c'est bien parce que ça nous permet de quantifier l'augmentation ou la diminution de surface de chaque classe d'occupation du sol entre les deux années. Comme ça. Donc Par exemple, si on regarde la forêt, euh, on, peut savoir, on, on peut voir que 0,4% du territoire est passé de forêt à urbain entre 1948 et 2020, là on est sur le Transpect Moucherot, euh, 57,4% est resté poré, euh, etc. Euh, on peut aussi voir que euh, là voilà. également euh, d'obtenir des cartes de changement. Alors, euh, donc, euh, on ne peut pas représenter euh, toutes les transitions sur une même carte, sinon ça serait complètement euh, illusible, mais on peut s'intéresser euh, euh, à certains changements, ou alors par exemple, cela, comme sur cette carte, à représenter uniquement les zones de changement. Euh, on peut représenter aussi, ça devrait être prêt, enfin, par exemple, à la forêt, et représenter la progression en vert, euh, le maintien en bleu, ou la régression de la forêt. Donc, ces traitements, euh, étant donné que les outils divers selon le type de données, euh, donc cette analyse elle a été testée en mode vecteur, c'est-à-dire en utilisant des fichiers de forme, euh, et en mode raster, c'est-à-dire un fichier euh, de, de pixels. Donc, euh, ces deux méthodes ont permis euh, au les mêmes résultats euh, carte de transition carte des changements euh, cependant euh, en mode raster euh, est, ça allait un petit peu plus vite quand même euh, c'était plus rapide euh, parce que la, la matrice de transition euh, sortait déjà euh, en, sous la forme d'une matrice de transition ce qui n'était pas forcément le cas en mode vecteur les outils sont sont différents euh, on peut dire aussi que le mode raster a un autre avantage c'est qu'il permet euh, il donne la possibilité de rééchantillonner euh, la résolution, euh, et donc euh, en dégradant euh, un petit peu l'information, des fois, ça nous, ça nous permet de diminuer les faux changements, justement les petits morceaux de durban qui apparaissent au milieu de la montagne, par exemple. Euh, voilà, ça permet aussi également d'avoir de, euh, des, des données qui sont, euh, qui sont moins lourdes, donc d'accélérer les traitements et euh, d'obtenir aussi un, un jeu de données qui ont toutes euh, qui sont toutes sous la même résolution. Donc, euh, toutes les analyses ont été réalisées en mode raster. Euh, la méthode d'analyse statistique qu'on euh, qu a utilisée a permis d'étudier l'influence de trois facteurs topographiques euh, sur, sur ces changements. Alors, on, on a choisi d'étudier euh, l'influence de la pente, de l'altitude et de l'exposition. Donc, les valeurs d'altitude, on les a récupérées directement du, du, du MNT. Euh, la, la carte des d'étante, elle a été faite à partir de ce MNT en pourcentage. Euh, une carte d'exposition aussi a été créée à partir du MNT, mais euh, cette carte d'exposition a été replacée. On a simplifié euh, les huit directions en quatre, euh, donc pour obtenir quatre directions, nord, est, sud et ouest. Donc, toutes ces données euh, ont été extraites au niveau, euh, niveau d'un échantillon de points qui ont été créés selon un maillage de 100 mètres sur 100 mètres. Euh, donc, on a euh, quasiment 28 000 points, ce qui correspond environ à un point par hectare. La, pour, ces, pour étudier les relations statistiques entre, euh, entre la distribution des, des changements et, euh, et des valeurs euh, taux graphique, On a utilisé le test non paramétrique de comparaison multiple de Kruskal-Wallis, puis le test post-hoc de Dunn pour les variables quantitatives, et on a utilisé le test du QI2 d'indépendance et le test du post-hoc du QI2 pour des variables qualitatives. Toutes les valeurs de probabilité ont été fixées à 0,05. Les résultats. Donc, <laughs> so, les tendances générales, donc sur l'ensemble des sites, euh, il y a 20% de la surface totale qui a connu euh, une modification de l'occupation du sol. Donc euh, ce, taux, euh, ce taux varie, il y a des sites qui n'ont pas changé. Par exemple, Vendoux, il y a seulement 6,84% de, de la surface qui a changé, alors que l'eau quasiment la moitié. Donc euh, si on observe euh, le schéma des, des transitions euh, sur l'ensemble des sites, donc, euh, on, on observe que euh, l'urbain est passé de 1,2% à 2%. Donc, euh, les zones urbaines ont, ont augmenté. Les cultures ont quasiment toutes disparu. On passe de 2,1% à 0,1%. Euh, les formations herbacées ont un petit peu diminué, 21,6% à 18,5%. Les forêts ont progressé. Euh, Légèrement de 40 à 43,7%. Euh, les landes, la, la couverture recouverte par des landes, la surface recouverte par la landes est à peu près stable, elle augmente un tout petit peu. Euh, donc euh, dans les autres classes, on regroupe les roches, les, les neiges, les glaciers. Les... Donc, euh, les principaux types de changements qu'on observe euh, sur des sites étudiés euh, suivent les, les tendances majeures des, des paysages européens, donc, progression de la forêt, des prises agricoles, expansion des zones urbanisées. Euh, Cependant, on observe quatre sites qui ne suivent pas cette tendance. Euh, donc, on a le site de la Clarée euh, qui. qui qui montre une, une très très grande régression de la forêt puisque la forêt passe de 21 à 8,2% du territoire. Euh, ensuite, euh, les sites de Lowitja, Chaillol et Vantou euh, connaissent aussi une régression de la forêt, mais quand même moins importante. Donc, ces résultats, il faut quand même les relativiser. Euh, donc, si on observe la matrice de transition pour euh, ces sites là ben, on se rend compte que la forêt ici, elle serait remplacée soit par des formations herbacées, soit par de la lande. Donc, euh, je dis que ces résultats, il faut les, il faut les relativiser parce qu'en fait, euh, ça peut être lié à des erreurs de la cartographie aux eaux. Là, par exemple, euh, si, on, si on observe cette figure, euh, on observe à gauche que toute la partie nord de la Clarie, moi je l'avais vectorisée comme de la forêt ouverte. Et euh, au zoo, la glace en formation herbacée. Euh, par contre, si on regarde vraiment la photographie, ben ce n'est pas de la formation herbacée, c'est toujours de la, photo de la forêt ouverte. Donc là, on est en présence d'un faux changement. Euh, là où il faut aussi... Euh, ces résultats peuvent être aussi expliqués par des erreurs de photos euh, liées à la photo-interprétation. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour, quand je vectorisais euh, les différents usages, euh, j'avais euh, également créé une classe certitude, en plus, euh, pour permettre de, de noter quand je n'étais pas vraiment certaine de ma photo-interprétation. Et donc, euh, quand euh, on regarde le taux d'incertitude sur l'ensemble des sites, il, correspond environ à 10% de la surface totale et euh, 9% c'est de la lampe. Donc en fait, c'est quasiment à chaque fois la lampe que je pas à différencier euh, de soit de, de, de la forêt ou c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à différencier sur des clichés en, en noir et blanc. Donc c'est pour ça que ces résultats là, bon, <rire> il faut quand même faire attention. Donc, si euh, on s'intéresse maintenant à l'influence des conditions topographiques, euh, en commençant par étudier les relations avec euh, le changement global. Euh, donc on a comparé euh, ici euh, la distribution des valeurs d'altitude euh, sur les zones qui n'ont connu aucun changement à gauche et les zones qui ont changé à droite. Euh, donc on compare la distribution de l'altitude euh, euh, au milieu de la pente et, euh, et de... de de l'exposition euh, sur, euh, sur la troisième Donc là, on se rend compte finalement qu'il y a très très peu de différence en, entre les deux, euh, et puis les tests les statistiques euh, n'étaient pas significatifs. Donc on, en plus, j'avais quand même un échantillon euh, assez énorme de 28 000 points, donc on peut en conclure que euh, finalement, ces conditions topographiques n'ont pas d'influence sur le changement global. Alors, par contre, si on s'intéresse euh, à l'influence des conditions topographiques sur chacun des types de transitions, là par exemple si on regarde les transitions qui concernent la forêt, euh, donc elles sont au nombre de 6, euh, on a les cultures qui deviennent de forêt, l'arbre qui deviennent de la forêt, la langue qui devient de la forêt, la forêt qui reste forêt, euh, la forêt qui deviennent des formations herbacées et les forêts qui deviennent des langues. Là, on observe des, des différences d'altitude, de, de pente ou d'exposition. Euh, donc on, on peut donc dire que la forêt elle progresse et elle se maintient à peu près à tout niveau d'altitude mais surtout sur des pentes abruptes et plutôt orientées à l'ouest et qu'elle régresse davantage à des altitudes plus élevées Elle se fait remplacer par de la lande au nord et par de la pelouse au sud. Euh, si on fait le... le la même étude sur euh, cette fois-ci et transition qui concerne les surfaces herbacées. On observe là aussi des différences significatives, même si elles sont un petit peu moins significatives que pour la forêt, parce que pour la forêt, elles étaient toutes significatives. Là, elles ne le sont pas exactement toutes, mais il y a quand même des différences. Euh, donc, euh, là, par exemple, on observe bien que les formations herbacées et les formations herbacées sont beaucoup plus en altitude. Euh, euh, on observe que elles sont situées aussi sur des pentes plutôt exposées au sud ou à l'est, euh, qu'elles sont remplacées par de la forêt à tous les niveaux d'altitude, et, euh, et par de la lande euh, à des altitudes plus élevées et sur des pentes les plus fortes. Pour finir, si on s'intéresse aux transitions qui concernent la lande, euh, là aussi il y a quelques différences, mais elles ne sont pas, pas toutes significatives. Mais on peut quand même observer que la lande se maintient principalement sur des pentes exposées à l'ouest, qu'elle remplace la forêt dans les zones les plus abruptes et qu'elle régresse au profit des formations herbacées à des altitudes plus importantes sur des pentes plus faibles ou exposées au sud. En conclusion, cette étude a permis euh, de caractériser. Euh, les principaux changements d'occupation du sol en zone de montagne euh, dans, des, dans des sites alpins, euh, ainsi que les conditions topographiques qui étaient associées. Euh, d'autres facteurs pourraient être étudiés, d'autres facteurs, facteurs biophysiques, bio euh, par exemple le type de sol euh, socio-économique, les euh, au bâti, par exemple, euh, ou aux routes, euh, des, des facteurs paysagers, par exemple, comme la, la préexistence de la forêt. Euh, cette étude aura permis d'élaborer une méthodologie de vectorisation précise qui pourrait être réutilisée pour la suite de, de l'étude. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'interprétation humaine, c'est un procédé euh, subjectif. Donc, il faudra toujours euh, il des, des variations. Euh, et enfin, cette étude a montré les limites euh, de la cartographie aux eaux pour extraire l'occupation du sol en milieu montagnard, hein, particulièrement euh, avec la reconnaissance de la langue. Pas évident. Et euh, d'autres, euh, là aussi, d'autres données pourraient peut-être être euh, pour améliorer euh, cette étude, euh, utiliser l'RPG, euh, la BD des Forêts. Et, euh, et voilà, je vous remercie. Euh... Je vous remercie de votre attention. <rire>